Salut les j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le parc Puisque aujourd'hui je vais faire vos défis, oui on a dépassé le cap des 2000 abonnés sur la chaîne J'ai hâte, j'ai un petit peu peur aussi mais bon, voilà, allez on y va J'ai par faire une photo avec Marie des J'ai vu Marie, elle était adorable, donc on a la première lettre de Disney J'ai fait une première signature de cast member aussi mais c'était pas terrible Si le prochain cast member me dit que ça ne tente pas trop, j'arrêterai de demander des autographes au cast member voilà. Bon je suis un petit peu déçue mais c'est pas grave Demain où on se trouve actuellement, à la Disney. Attendez. Oui, on continue les défis. Louis était extra. Maintenant, on va rencontrer le Capitaine Crochet. Je... L'heure est au bilan. Il est 13h. J'ai fait 4 personnages comme vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. Donc on a le D, le I, le S et le N. Il va falloir que je cours pour essayer d'avoir Alice et ses amis. C'est chaud et il pleut sur le parc. Voilà J'ai eu Alice et la reine de coeur, donc on a réussi à composer le mot Disney avec ça. Et là je me dirige vers les studios en essayant de croiser Moana et on va continuer les défis. C'est parti réalisé qu'il est 14h et qu'elle ne vient qu'à 15h donc euh, c'est parti pour une heure d'attente vu qu'il y a déjà des gens devant moi et derrière moi à une heure de cure. One hour later. The trip to n'était to here wasn't too difficult. Well the ocean is my friend, so yeah I, I got some help on the way. But it was a really long journey and I'm kinda tired. Je ressors de ma rencontre avec Bayana. c'était absolument génial, Bon, alors elle parlait pas français mais sinon à part ça elle était adorable, très ressemblante au personnage et sinon je viens de voir mon tout premier abonné qui s'appelle Baptiste et qui était avec son petit frère, donc si tu passes par là mon ami je te fais plein de gros bisous je suis super contente de t'avoir croisé et à présent on va continuer les défis sous la pluie battante j'essaie de vous montrer mon cri mais vu que je suis toute seule c'est un petit peu compliqué oh <rire> voilà c'est mon cri, on est ravi. Maintenant on va faire zigzag. Le déchet de taille puisque Marianaïs m'a demandé de faire l'attraction sans toucher la barre. Ouh, ça va être difficile. Oui, j'en ai eu marre de la ma tresse. On est parti pour zigzag. je suis arnaché mais je ne dois pas toucher la barre <rire> Là, on va sur le parc principal et je vais retrouver ma nouvelle cadreuse. Sarah, je vais faire sa connaissance et j'ai hâte de la rencontrer. maintenant les défis. Je suis du côté de Fantasyland où on va essayer de faire un maximum d'attractions en moins de 2 heures puisque le parc ferme à 19h et qu'il est 17h voilà. Donc on va commencer avec It's a Small World. Sarah m'a rejoint. Tu fais coucou au vlog. Salut Voilà, vous allez être amenés à la voir de plus en plus souvent sur ma chaîne de toute façon. Et on est parti nous venons de faire it's a small world et j'allais faire le pays des contes de fées et réaliser l'un des défis à part qu'il est 17 h et c'est fermé je ne m'y attendais pas du tout donc voilà je suis vraiment désolée la disney army mais on va continuer les défis et en deux heures on va essayer de faire un maximum de choses même. <muches> C'est heureux L'infini et l'au-delà Et donc voilà, on a fait Zerg. Donc Sarah fait 61 000 et moi 140 600. Je suis bien, hein Un petit mot Pas On se trouve à la boutique Tender Mesa pour réaliser le dernier défi de la journée puisqu'on va essayer de trouver chacun des objets avec les lettres de mon prénom. Un objet commençant par la lettre A, commençant par la lettre U, etc. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Juste avant on a été à Buzz l'éclair comme vous avez pu le voir et on a fait un score pas trop mauvais. Hein bon j'ai gagné, j'ai pas triché et avant on a été à Fantasyland où on a fait plusieurs attractions. Malheureusement il y avait une partie qui était fermée à 17h donc on n'a pas pu tout faire. On a fait le maximum et j'espère que ça vous a plu. Voilà maintenant on commence le dernier défi Je regarde un peu Un support à autographe avec un A Je cherche hein. Si tu vois du A dis moi Du pocad du coup on a le premier A, la comme Anna. Et du coup là on a le U, parce que pour trouver un objet on commence par la lettre U, je vous dis pas la difficulté. Donc là on a le R comme Rémi, ratatouille. O comme Aurélie. Et un deuxième R comme Rookie. Et le dernier, bébé. <rire> cette journée de défi, j'espère que ça vous aura plu et que vous serez amusé autant que moi à regarder cette vidéo surtout pensez à mettre un hashtag merci sarah dans les commentaires pour la remercier pour cette vidéo, elle va travailler avec moi sur d'autres vidéos donc euh, voilà j'ai hâte n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu pour ne rien manquer de mes actualités et à partager la vidéo ça fait toujours plaisir et en attendant une prochaine vidéo, madison arme, prenez soin de vous, je vous aime bisous bisous bisous je suis obligée je suis obligée je suis obligée de vous montrer cette mignonnerie. Regardez-moi ça. Déjà. Admirez la qualité du carnet qui date de. J'avais le même, j'avais 6 ans. Qui avait ça Mettez dans les commentaires ceux qui avaient celui-là. Hop, on a plein de petits autographes. Comme vous voyez, deux petits personnages. On a Thierry. Yes Member pas très gentil. Mais Thierry quand même Et là une lettre au Père Noël absolument adorable. C'est le mot adorable. On vous laisse admirer. J'ai une absolue <rire> Elle est confiose Abonne-toi